à des canons n'était pas dans nos rêves de coste. Le bruit des potes persiste, attise les nos nos molottes aura toujours dans les parages La lueur rouge et noire, un coup de nerf, un cri de guerre L'écho du pavé de la narre, les animaux sauvages Rascals, rapaces Que les prédateurs s'alignent, que les charognards s'alignent Que se sous les babines, que s'étisent les canines Les sirènes s'accordent politico y y'a ce qu'on gronde comme un tiers crime avec violence quotidienne. Et plus t'actives les flics, plus t'artises à bord. Et un pas de que que tu traites comme un animal noir. Ah. La nature reprend ses droits, ses éléments déchirés. Aucun vent pas ne pourra aller traîner. Les députés de la banlieue, montez en haut lieu. Les députés nous trouvent aux yeux. Pas, gueule. Gueule. pas de droit, pas de devoir. À partir de ce soir, ni voix ni ordre va recevoir. Un bourgeois crie parce qu'on brûle sa cave. La meute grossit et puis une T'as folle entier, tu désespères, alors t'as provoqué des guerres sur le globe entier, faut pas que je les laisse faire non, non. Parce qu'il faut changer la violence est plus que jamais un mal nécessaire oh, les animaux sauvages à la on pas ça, Que les prédateurs s'animent la L'arognard s'aligne, que se sur les babines que Et que se les canines Dans les souterrains, ça frémit, ça trépide À l'orée des sous-bois, c'est fiévreux, ça trépigne Informe infâme fait la revanche, du bétail lance des terres lui fait sabots dans la bataille Charge au Fenwick, oui, ça tremble dans le rang Nos militants, le cassette c'est tellement de talent Bataille gratuite pour les condescendants Et cynique, tu vas voir tu c'est les descendants. Lire le à la lune, réveille les sombres ordres, Résuscite les meutes, les, les frondes du désordre, désordre des terres qui refusent la boucherie, qui ont fait cramer l'abattoir les écarissants aussi, un ultime cataclysme une charge chaotique dans un élan cathartique ça chope la carotine, c'est l'heure de la rapine les affamés fulmines, on bouffa les riches du combat c'est la famine, par les animaux sauvages pas ce que les prédateurs -er s'animent que les charognards s'animent, que se retroussent les babines et que s'équisent les canines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 Les bourgeois filment des moutons noirs que la violence galvanise Leur tour de bâton en miroir quand les devantures se brisent A la cave un slogan, Point Z mais faut avouer qu'en temps de crise Ça cause aux gens sans parenthèse quand la terre gueule On est... animaux sauvages Rascal Rapace Rascal Que les prédateurs s'animent, que les charognards s'aliment Que se retrouvent sur les babines, que s'équilent les canines On est animaux sauvages allez. Rascal, rapace, rascal. Les prédateurs s'animent, que les charognards s'animent Que se sur les papilles, que se qu'ils les canines